Voilà donc, nous sommes live maintenant, à la fois sur Facebook et, euh, et sur Zoom. Euh, et puis, d'ailleurs, on retrouvera cette vidéo en replay sur la chaîne euh, YouTube de Visionary Marketing. Euh, Frédéric, euh, de Frédéric, on ne présente plus de conseil marketing. Euh, merci de, de nous avoir donné un peu de ton temps, euh, surtout par euh, cette... Ah, euh, c'est un plaisir. Au lieu d'être de, dehors et faire des photos, c'est quand même pas normal. Euh, tu seras donc un de nos participants actifs du webinaire du 16 novembre que nous allons organiser pour le compte de notre client IEXT, qui est un webinaire assez intéressant, qui se base sur une étude miroir qu'on a réalisé pour IEXT au Royaume-Uni et en France sur 300 marketeurs et qui est en miroir d'une autre étude qui a été faite un peu plus tôt avec YouGov, toujours pour IEXT, en début d'année, sur 3000 consommateurs et qui va comparer justement les visions à la fois des différents pays, des marketeurs vis-à-vis -vis des consommateurs, des marketeurs entre eux, des différents secteurs. Enfin, on a, on a tripoté ces chiffres-là dans tous les sens, et euh, on a trouvé d'ailleurs des insights intéressants. Mais bon, ça, on va les, on va les laisser pour les gens qui viendront s'inscrire au webinaire. Alors, pour, euh, pour s'inscrire au webinaire, je vais mettre le lien euh, dans, euh, dans le, la vidéo euh, YouTube, je mettrai en dessous dans le commentaire, hein, c'est vismktg.info/slash yext-event-fr en minuscule. Et euh, on a déjà pas mal d'inscrits, on a déjà pris une centaine d'inscrits, hein, Frédéric. Ah, alors. mais c'est un sujet intéressant, tu sais, ouais. la conversion du moteur de recherche, euh, il y a certaines études, alors, pas celle que tu as menée mais des études précédentes américaines mmh. qui ont indiqué qu'un bon moteur de recherche convertissait 1,8 fois plus qu'un mauvais moteur et ouais. que pour euh, certains sites de commerce le moteur de recherche exclusivement faisait quasiment 14% du chiffre d'affaires donc Exactement. optimiser euh, son son moteur de recherche ah, c'est hyper rentable alors que tu vois j'ai discuté là justement lors de du webinaire qu'on va faire ensemble, j'ai discuté avec quelques responsables e-commerce, responsables UX. Bah parfois, ils me disent oh, « On n'est pas très bon sur le moteur, on sait que c'est un sujet important, mais on a du mal à s'y mettre. » Et j'ai donné comme quelques… Bah je veux vous donner plutôt quelques astuces et puis surtout, quelques cas où quelques oui. petites optimisations sur le moteur de recherche peuvent avoir des résultats à la fois, comme tu as dit, sur l'expérience client, mais oui. également sur la conversion. Ça me donne une super idée, là, ce que tu nous dis. Il faut absolument qu'on se fasse une infographie avec les chiffres que tu nous donnes euh, effectivement, pour venir agrémenter euh, notre rapport. Euh, J'en avais sorti quelques-uns aussi, mais c'est vrai que ce serait pas mal qu'on fasse une petite infographie. Euh, euh, elle serait certainement utile. Alors, effectivement, ici, on va se focaliser sur euh, tes conseils pour optimiser son moteur de recherche interne. Et alors, bon, on est généreux, hein, mais on ne va pas tout donner non plus. On va en donner trois sur cinq. Et puis, euh, tu vas nous donner bon, l'essentiel, mais pour les détails, il faudra, euh, comment dire, s'inscrire. Oui, c'est un petit euh, peu en, en mode en, teaser. En... Alors, je, je, je donnerai lors de, de, de l'atelier, euh, en fait, quelques petits conseils supplémentaires. Euh, il y aura Olivier Sauvage aussi, que tu connais très bien, qui, qui va en donner encore plus ouais. que moi, parce que c'est vraiment un, un king de la conversion. Donc, moi, j'ai choisi pour ce, ce petit mode teaser de vous donner trois conseils vraiment simples que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui. Alors, le premier, et qui est, qui n'est pas forcément évident à mettre en place, mais qui est super efficace, c'est rajouter dans les critères de son moteur de recherche les avis clients. Les avis clients, je dis toujours, les clients d'aujourd'hui, ce sont vos prospects de demain. De plus en plus, en fait, les gens font des recherches selon les avis. Donc, si vous avez ça, vous allez avoir énormément de personnes qui vont voir des avis positifs sur les, les bons, pro, enfin sur les meilleurs produits en tout cas, et vous allez immédiatement voir la différence. C'est vraiment fondamental. Et euh, nous actuellement, euh, bah, je suis en train de faire un sondage comme ça chez chez Locan. Et les avis clients influencent énormément la marque, et, euh, enfin les achats pour une marque. Ne pas avoir d'avis clients. Tout de suite, ça va avoir un impact négatif sur, bah, sur les ventes d'un produit. C'est pour ça que tu vois sur Amazon, euh, les gens qui sont prêts à se battre et à donner des des euh, comment dire des, des réductions, etc., pour avoir des bonnes notes. Ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai acheté des cartouches d'encre sur Amazon parce que je voulais vraiment les avoir. Je n'avais plus d'encre sur mon ordi et je ne pouvais pas aller euh, me déplacer euh, pour, pour aller chercher à Office Depot ou à Bureau Vallée à côté. Donc, je voulais vraiment me faire livrer le lendemain. Donc, euh, bon, je ne suis pas toujours fan d'Amazon, mais là, je l'ai fait. Et donc, j'ai reçu mon produit, j'ai reçu la cartouche d'encre et elle ne fonctionnait pas. Elle n'était pas compatible avec mon imprimante. Donc, qu'est-ce que je fais J'ai mis un navigatif, dit, attention, elle ne marche pas avec mon imprimante ». Deux jours plus tard, j'ai eu le service de cette boîte-là qui m'a appelé et qui m'a dit Fred, euh, je t'offre 40 dollars, c'est-à-dire le plus cher que le prix que j'ai payé pour les euh, l'imprimante, enfin, les cartouches d'imprimante, si tu changes ton avis, je dis "Bah non, je ne changerai pas mon avis parce que ça ne marche pas. Et ils m'ont dit non, mais vous n'avez peut-être pas bien utilisé le truc, etc. Et au final, bon, ça a marché. Il y a une des cartouches des deux qui était défectueuse. Et j'ai eu un bon d'achat, etc. Mais donc, c'est pour te montrer que l'importance des avis clients est essentielle et l'intégrer dans un moteur de recherche, vous allez vraiment avoir une grosse, grosse différence. Donc, première ah, okay. chose, c'est ça. On va pas trop en dire non plus, non on n'aura plus besoin de venir. Alors, le deuxième, c'est qu'il euh, faut que le moteur de recherche soit conforme avec la mobilité. ouais alors ça, c'est un truc qu'on se fait vraiment prendre régulièrement. Tu vois, moi je travaille avec euh, Eloquent, qui est une boîte en fait qui, qui met en place des chats et des chatbots. Et euh, un écueil que l'on voit euh, régulièrement sont les personnes en fait qui mettent en place donc un chat ou un chatbot sur leur site internet mais qui ne pense pas à l'impact du moteur de recherche. Parce que le moteur de recherche mobile, qu'est ce qui se passe Tu prends ton smartphone et en fait, tu es ici en mobilité et tu vas taper en fait dans les petites cases du moteur de recherche. Et là, tout d'un coup, tu as le clavier qui va ressortir et qui va prendre la moitié de l'écran. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et ben tout simplement, as la fenêtre de chat, tac, qui remonte et euh, bah, qui rend quasi illisible ou difficilement visible les résultats du moteur de recherche ou alors la case. Donc, il faut toujours faire une vérification. C'est tout con, c'est tout bête, mais comme je le disais tout à l'heure, quand on fait 20%, 20 14, 20% de son chiffre d'affaires avec un moteur de recherche, c'est super important qu'en mobilité, ça continue de fonctionner. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait et bien, En fait, on, on ajoute dans le script d'affichage, le fait de masquer le chat ou le chatbot en fait quand on arrive sur le moteur de recherche donc ça c'est une, une astuce vraiment simple auquel il faut penser c'est une vérification ça vous prendra cinq minutes faire une vérification et si c'est pas le cas à ce moment là vous faites de la correction très bien donc tu veux que je te donne le troisième allez donnons le troisième alors le troisième, en fait, c'est un, un conseil générique que je donne à tout le monde. Euh, le problème, c'est qu'en fait, beaucoup de gens se disent, voilà, euh, j'ai des idées, je pense que les internautes font ça, ah, je pense qu'on ferait ci, ce, ça. Mais en fait, ça, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est ce que pensent bon, et ce que font vraiment les internautes. Et pour cela, la meilleure chose, c'est, bon, bien sûr, de leur demander, mais ce qui est encore mieux, c'est regarder ce qu'ils font. Donc, en fait, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire du screen recording. Le screen recording que c'est. Ça veut dire enregistrer l'écran de vos utilisateurs sans qu'ils le sachent, bien entendu, lorsqu'ils naviguent sur le site Internet. Et là, vous avez plusieurs solutions. Il y a Odjar, qui est une solution gratuite. Hein. Euh, je crois qu'on peut faire 1000 enregistrements par mois ou quelque chose comme ça. Euh, D'ailleurs, je crois, Odjar, c'est français, je crois. Euh, ils ont été rachetés il n'y a pas longtemps donc euh, ah, okay. s'ils sont et français bras, euh, ils resteront sans doute pas longtemps <rire> tu as Lucky Orange et tu as Smart Look, Smart Look par exemple qui sont des solutions qui ne sont pas très chères quelques dizaines d'euros voire du freemium et qui te permettent justement d'aller capturer euh, donc des, des, des, des, des image maps hein, hit maps donc savoir où les gens cliquent enfin hit maps c'est plutôt du click map où les gens cliquent et pasteur leur souris mais surtout ouais. en fait tu as du recording de l'écran et grâce ouais. à ça en fait tu vas pouvoir voir ce que font exactement les gens ouais, et ouais. c'est super intéressant parce que parfois, tu vois un petit peu qu'est-ce qui clique dans le moteur de recherche, euh, où ils vont, euh, quels endroits ils vont. Parfois, ils sont bloqués, ils reviennent, ils remontent. Et puis après, finalement, ils quittent le site Internet. Et en fait, on peut se dire, ouais, c'est long, je n'ai pas que ça à faire, etc. etc. Et bien, en fait, finalement, enregistrer 20, 30, 40, 50, voire 100, bon, 100, c'est... C'est déjà un bon extrait. Mais déjà, dès que tu as vu une quarantaine de, de vidéos, et c'est assez vite, hein, mine de rien, tu, tu passes 2-3 minutes par, par vidéo, finalement, tu as des super informations et que tu vois un petit peu comment fonctionnent les internautes, ouais. où ils vont ou ne vont pas. Donc ça, c'est vraiment simple à mettre en place. Les outils ne sont pas chers et vous pouvez comme ça avoir des, des informations sur... Qu'est-ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas Alors, je dis Odjar, on en a parlé, hein, donc c'est euh, un, un outil qu'on qu référence toujours parce qu'il est gratuit, c'est un petit peu l'historique. Ouais. Petit bémol, c'est un outil qui ralentit quand même un petit peu la navigation. Donc, parfois, il vaut mieux utiliser des outils un petit peu, un peu plus chers, mais, cher, euh, mais, qui, mais qui sont mais un petit car... peu moins lourds au niveau de la navigation, surtout si sur votre site Internet, il est un petit peu lent. il y a Range ou Smartbook, par exemple, qui permettent de faire ça. Il y a même Yandex, Yandex qui est un concurrent de Google, comme DuckDuckGo que tu connais ouais, ou Yandex, autre. c'est un site russe. Enfin, oui, tout à fait. Et donc, Yandex, en, en fait, propose dans ses fonctionnalités gratuites le fait d'enregistrer l'écran. Alors ça, Google ne le fait pas, je pense, pour des raisons de, de, soit de copywriting, RGPD, etc. En tout cas, ce site russe permet de le faire. Voilà, ouais, donc, c'est trois bien. astuces simples euh, qui, que vous pouvez mettre en place. Alors, les avis, comme je disais, c'est toujours un peu plus délicat, mais si vous pouvez l'intégrer avec des moteurs comme Yext, et eh ben en fait, ça, ça va apporter vraiment une une belle plus-value et une, une optimisation de la conversion de votre site web. Alors, juste pour préciser, euh pour avoir des avis et que ça serve, il faut avoir des avis. C'est-à-dire que si vous avez très peu d'avis ou des avis négatifs, eh ben forcément, ça va avoir l'effet inverse. Donc, avant d'intégrer cette notion d'avis sur le site Internet, il faut déjà mettre en place une politique de récolte. La politique de récolte, elle peut se faire de plusieurs manières, soit en fait de l'enquête de satisfaction. C'est -ce, ce que je vous invite à, à mettre en place, parce que si tu utilises des avis clients comment dire, natifs, qui sont spontanés, euh, par exemple, trust pilote, avis vérifiés, etc. Tu as souvent, en fait, une très forte proportion de gens qui ne sont pas contents. Parce que, en fait, les gens, euh, bah, quand ils se plaignent, <rire> ils vont sur Internet, mais les gens qui sont contents, ils, sont, ils disent juste que c'est normal. Donc, en fait, euh, c'est pour ça que nous, on le voit, parce que Eloquent fait aussi des, des avis. Euh, et ben en fait, il faut toujours compenser ces avis spontanés par des avis qui sont envoyés par l'entreprise. Donc, une politique d'enquête de satisfaction post-appel ou post-achat. Et bien entendu, tu vas pouvoir poster ces avis post-achat par tes enquêtes de satisfaction, par email, par SMS, etc. Tu peux les mettre sur Trust Pilot Et donc, grâce à ça, tu vas avoir des avis qui vont contrebalancer ces fameux avis négatifs. Parce que, par exemple, nous, on a un très gros client qui est, que tu connais un peu, qui, est, qui, est, qui a une couleur, qui est opérateur téléphonique. Et puis, on a aussi, enfin, il y en a deux ah, d'ailleurs. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ouais, et, euh, on a, un, avec un logo rouge, on va va ah, oui, euh, voilà, je ne dirais rien d'autre. On a aussi des, euh, un client qui est dans le transport et c'est vrai qu'il euh, nous a dit bah, voilà, euh, sur Internet, j'ai des avis vraiment négatifs, spontanés. Euh, euh, comment je peux faire pour contrebalancer les, contre les choses Parce que, en avis que moi, je sollicite par mes enquêtes de satisfaction, j'ai 80-90% de gens qui sont satisfaits. donc si je regarde des notes sur Transpilote, en fait, j'ai que des mécontents. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit il bah, faut que tu compenses en fait, tes avis négatifs avec des positifs. Et l'étape d'après, comme je disais, c'est là gars dans son moteur de recherche quand tu auras bien alimenté ton, euh, ton, ton pool d'avis. Tu veux dire, euh, aller, euh, comment dire, euh, faire de, de faux avis ah non, pas, pas à les faux avis, c'est-à-dire que ah, tu vas inciter tes moi. clients qui sont euh, satisfaits et qui sont pourtant, qui ne disent ah. rien du tout, et tu oui. vas en fait, au lieu de juste avoir tes enquêtes de satisfaction pour toi, parce oui. que toi, tu les reçois, euh, tous ces gens-là dont je te parle, ils reçoivent des enquêtes de satisfaction, et sauf qu'ils ne pensent pas à, après, proposer oui, aux gens de les mettre sur trois pilotes. Oui, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand un client est satisfait, il ne faut pas oublier de lui demander de, de, de témoigner, bien entendu. Exactement, parce qu'en fait, une enquête de satisfaction, généralement, elle n'est pas liée à, comment dire, à, à Trustpilot en natif, c'est-à-dire que tu envoies une enquête et puis voilà. Tandis que Trustpilot, c'est souvent, comme je dis, les gens qui vont sur Internet et qui cherchent avis sur telle marque et ils vont se défouler. Bien eh ben, écoute, il va falloir que tu t'entraînes hein, pour le 16 novembre. Hein, parce que si tu verras si, si, si, c'est passionnant, hein, mais il va falloir que ça tienne un petit peu moins longtemps parce que le webinaire ne dure qu'une heure. Ah oui, euh, je, je crois que j'ai 5 ou 10 minutes, mais j'essaierai d'être vraiment synthétique et j'irai beaucoup plus vite sur les petits conseils. Et de toute façon, après, vous retrouverez sur mon site ouais. un article dédié où je rentrerai vraiment dans le détail. Un article complet sur conseil marketing avec l'ensemble des conseils à la suite de ce webinaire, donc ne le loupez pas. Et des cas clients, puisqu'en fait, là, il y a euh, 3, 4 directeurs e-commerce euh, qui m'ont donné leurs petits tips et euh, je les montrerai, euh, j'en montrerai peut-être 3, 4 lors de, de notre fameux atelier. Une pépite, comme toujours, sur Conseil Marketing. <rire> Merci Frédéric. Et puis, je rappelle le lien pour s'inscrire, visemktg.info slash fr en minuscule, Allez-y, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci Frédéric, à bientôt. Bye.